Yo YouTube Aujourd'hui, on vous propose une vidéo en deux parties. Tout d'abord, peut-être une victoire, peut-être pas. Et en deuxième partie, un massacre à plus de 20 kills. Je laisse regarder, tout s'est passé avec la Well Gun. Vous allez halluciner à quel point elle est forte. Bon visionnage, likez, commentez. Et surtout, code showhch1 pour soutenir en créateur. C'est le début de saison. Bisous. Non, vous savez, les 6 les, les, les ans de la chaîne, ils arrivent là, les gars. C'est dans, dans, dans 15 jours. Hein. Et genre, je serais vraiment un mauvais streamer si je vous prévoyais pas une bête de surprise, tu vois. Donc, j'ai une idée, chat. Une idée qui va probablement me faire mourir, tu vois. Mais, genre, vraiment, tu vois. Genre, je pense que je verrai la mort. Je l'embrasserai. Je reviendrai. Je la reverrai. Et je reviendrai probablement vers vous, tu vois. Oh merde. Mais pourquoi j'ai pas d'arme de mon côté à chaque fois, sans déconner ah, J'aime pas m'énerver, chat, mais à chaque fois que j'atterris, l'arme elle est de l'autre côté. Donc, je vais spawn de l'autre côté. Quand je vais spawn de l'autre côté, elle sera de l'autre côté. Du coup, pourquoi est-ce que je vais spawn de l'autre côté si je sais qu'elle sera de l'autre côté Ça me casse les couilles. Mais... Mais genre, il est juste là, le... T'as pas lancé l'hélicoptère et t'as pas sauté par... Alors, toi, t'es un fils de pute, comme on en fait plus, hein. Loïc Loïc et là, Moi, c'est Loïc Et je t'aime bien, chaud. Je te regarde, je suis sous la douche Et je me... Ah. Non, mais sans déconner, connard de Loïc, il a... je suis sûr qu'il a vu que j'avais atterri dans le coin, et euh, il a pris l'hélicoptère, et juste il l'a foutu en l'air. Merci beaucoup pour les sables, les gars. Et... Oh putain, un Merci pour les 5 sub gifts toi aussi mec Oreille Tendue. Pourquoi Oreille Tendue Car quand je tends l'oreille, j'entends les ennemis. Oreille Tendue est mon nouveau nom. Oreille Tendue l'a entendu. Connard. Connard. Cadeau de la part d'Oreille Tendue. Il est mort. Qu'est-ce qu'il en pense Baptiste Toujours la même chose. café frérot sinon on, peut... sinon on pourra pas acheter la maison à un million sinon on pourra pas acheter la maison putain bon allez on descend on va chasser chat encore pas marqué sur le radar. What the fuck Il est bizarre. Mélodie Mélodie LOL, je m'appelle aussi Mélodie. Un jour, j'ai pas réussi à manger de riz du coup, je me suis mis Oh putain non, il faut jamais commencer une phrase par je me suis mis tu vois, ça peut que mal tourner la suite. Du coup, euh, chers ultras, chers ultrates, YouTube aussi parce que je sais que cette game va bien se passer. J'ai fait une, euh, j'ai fait une meta d'une nouvelle arme. Du coup la, la, le well gun et ce qui, ce qui marche extrêmement bien avec les armes de vanguard, j'ai remarqué, c'est le fait de, de ne pas avoir euh, à viser. c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de ouf. Je vous montre un exemple, il y a un ennemi là. T'as l'impression que le feu, il est un peu... Alors, c'est la première méta que je fais avec, donc euh, soyez... Euh, faut un peu de, de tolérance, quand même. Mais euh, lors d'un fight au corps à corps, dans une maison, t'auras pas besoin de viser. Juste, tu hip-fire. Et le fait de pouvoir hip-fire, c'est le fait de pouvoir garder ses déplacements en même temps qu'on tire, tu vois. Tu tires, tu te déplaces à fond. Et juste ça, ça c'est insane, tu vois. Ok, tu vas où, mon grand Tu vas te cacher là-dedans Alors là-dedans, il y a une première pièce, tu vas la passer. Vu à quelle allure tu vas, je serai là avant toi. Putain, peut-être qu'en visant, elle marche bien. Enfin, un... sans viser, elle marche bien. Mais en visant, elle marche encore mieux. Vous avez vu ce qu'il a pris En termes de recul, si je compense pas... Si on compense... Ok Donc ça, c'est très correct. On est sur quelque chose de très très correct, chat. Ce... Cette arme-là, celle que je tiens dans les mains, les gars... Je vais vous mettre la classe directement après. Pour que vous puissiez y avoir accès. Pour... Euh... Bon, oh, sincèrement, pour moi, je l'ai déjà quasiment équipée euh, comme, comme il faut. Elle a l'air plus puissante que la, que la MP40. Tout aussi légère. Elle va, elle va pas ressortir de nerf vu qu'elle vient tout juste d'être là. Enfin, elle a tout pour être euh, l'arme la plus forte du jeu pour les deux prochaines semaines. Raze bon, là, je, je pense que c'est euh, le sniper qui essaie de me mettre des headshots depuis tout à l'heure. Hein. Là, par contre, je vais me balader avec le bouclier parce que je suis pas super sécur. Hein. Oh là là, tu sais... La taille du rat les gars C'est ça que je vous dis y a pas besoin de viser les gars avec mon arme C'est génial ou pas je pense, je pense que je peux, je peux au moins faire 14 kills Même si ça tombe euh, Plus rapidement que ça ne devrait Ищи две. Oh, le Ah, c'était encore Big M. Big Merde. J'aime bien l'appeler, moi. Je sais pas, je crois que, que c'est un... C'est un Irlandais qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Yannou, Yannou, dans sont Yannou. Se balader avec des Yannou. Yannou, Yannou, Yannou. Yannou, Yannou, Yannou. Yannou, Yannou. Yannou. Il se dit que viser, c'est tricher. Yannou. Je l'ai tué. Six spectateurs, il faut leur faire passer un message. Deux phalanges dans votre chibre, à l'intérieur. Je suis content parce que je... On peut pas mettre sur YouTube des games en, en dessous de, de 14 kills. Enfin, ça fait un peu... ça la fout mal. Bonjour... Nique oh. ta mère, c'est pas moi qui... Oh et merde. Backup. up right now. En train un combat. T'as changé ton mode de jeu Oui, c'est bon, c'est fini, Vanguard. Vanguard Royal a chier. Ah, ah Pas dans la bouche. spectateur. On dirait qu'il shit le mec. Hein. Et merde, c'est moi. Range ton doigt, range ton doigt. Tu me dis si tu la reçois. Il reste que des fantômes. Yannou yannou J'aime pas trop ma position. Je vais prendre la voiture. Oh, c'est 5 sur 5 Tango Romeo Zulu, il s'est bien pris la frappe. On se tire. Ah, est-ce qu'il... a pas un pangolin dans les herbes Mais non, une grenade Qui osa faire ça C'est toi Quel trash Quel trash, ce joueur <rire> C'est moi Mal bientôt je peux le sentir je te sens tout mou frérot ah 10h51 51 minutes après la nouvelle saison qu'il découvre il gagne sa première game à Disney Skill y'a-t-il personne pour être meilleur que moi j'ai utilisé le code shoasher dans la boutique je crois que c'est ça qui m'a aidé euh, je vous présente la classe si vous voulez vous aussi l'utiliser pour vous déplacer rapidement, il y a des spécificités qui sont vraiment à moi par rapport, à, par rapport à, aux atouts. Ça, vous pouvez le changer. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais tout le reste, j'ai l'impression que c'est une classe, euh, c'est une bonne classe. Elle bah est passée où Tu temporises Qu'est-ce que tu fais T'attends tu... bah un retour du live ou quoi Connard Vous avez vu ce mec? Euh Il a glissé. Il y a une nouvelle arme qui est sortie, la la Well, la Wellgun, enfin. bref. C'est une petite PM où t'as pas besoin de viser. Je l'ai équipée elle est sympa. Et je te propose cette arme ou une game au sniper. Qu'est-ce que il te fait kiffer Merci Giz pour les 5 mois. Vas-y la PM. Ah t'es curieux. Chat, j'ai dit. Les modos Envoyez ce clip à Didier. Ah, tu as vu le mec là-bas, Dédé Il y a un mec là-devant. Regarde. Je te montre un exemple, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas bon, Je vais quand même aller voir 2-3 mecs avant, tu vois, mais... Euh... C'est n'importe quoi. Et frérot, elle vient de sortir. Je l'ai équipé comme je le pensais. Pff, direct parfaite. Je me suis dit. C'est un peu comme toi quand tu choisis des chaussures, tu vois. Tu, tu mets le lacet, tu rentres sur le terrain. Pff, 10 minutes après, tu fous la retournée, tu vois. Same énergie, frérot. Est-ce que toute la journée je vais faire que gagner et me faire chier? J'appuie sur le bouton pour m'allonger les gars, ça veut pas En fait J'étais pas censé rester devant comme un pigeon là Il va sûrement vouloir prendre la hauteur pour me tirer dessus. En mode euh, je t'énoque une fois, je te domine. Mais t'es sérieux Moi je te crame. Tu vois celui-là ou tu le vois pas Connard Pourquoi il passe à travers maintenant les balles <rire> Parce qu'il était low HP, les balles passaient à travers. Les gars, il devait avoir un HP. Et pour pas que je puisse le tuer, parce que ça doit être un niveau 5, les balles passaient à travers. Ah, ça rend ouf! Je sais que c'est pas bien de, de jouer avec les gens, les gars, de les faire souffrir. J'aime trop ça. En plus, je peux m'amuser avec des vrais véhicules et tout. Enfin. Là, c'est. En fait, là, de, de pouvoir jouer avec, les, avec des vrais véhicules qui avancent et tout, c'est. C'est un peu le, le retour du plaisir, tu vois. Il fait quoi Il est. Il est parti T'es en feu frérot, tu vas faire quoi Mais non BZH Jérôme On va, on va aller choper le, le fantôme le les gars, comme quand on sort pour aller choper du shit. C'est bon. Trop de boulettes Dans le survet Arrête Bon, sûrement que ça va le tuer. J'ai pas besoin vraiment de voir les gens pour les tuer. Putain, ça leur a tué, ça leur a été incroyable. Ah, je le vois en plus. Dites-lui coucou Il était à la fenêtre. J'arrive avec Baptiste Attention Des chats Fais chier Putain Pile quand j'ai balancé la thermite C'est là qu'il la décale Regarde cet instinct L'instinct de la thermite Ça s'est joué à une demi seconde C'est pas, pas grave On va y retourner Là le mec il va arriver pile en face de moi Je vais le désosser Ce qui va se passer c'est que je vais retourner sur mon truc hein. Je vais récupérer mon arme, il va sortir Sauf que cette fois-ci je vais pas lui laisser m'enlever une seule plaque Je vais le désosser Attends Bon, j'ai dit que j'allais pas te laisser m'enlever une seule plaque et que j'allais te défoncer. Je vais tenir parole. Y'avait une clé mort dans le truc Putain, un putain de fils de pute Quelle ordure sans déconner tu m'étonnes qu'il était dans un état de, un peu serein, tu vois, de, de pas bouger. Allez, le jeu, j'aime bien escalader ton truc. Bon Vous voyez ce qu'il fait, ce mec, là, les gars ce, ce mec, il est caché avec probablement une visue directe sur, euh, sur, sur le shop. Hein. Et en gros, il attend que l'un de nous aille sur le shop. pour le tuer. Oh. Marian ne pas hein. Lol, je viens de tilter un truc. Ok, il doit courir avec le gaz. Il sait que je suis ici. Donc, ce qu'il va vouloir faire, c'est une diagonale. Il va probablement arriver là, devant moi. Bientôt. Et euh, lui, son but, c'est esquiver les fights. Voilà. C'est C'est un joueur... C'est un joueur eunuque, les gars. Quand il était petit, il est tombé sur la selle du vélo. Un roadveiler lui a mangé les deux boules, tu vois. C'est ce genre de choses. Et euh, on arrive à les reconnaître. Ils ont une odeur. Parce que j'ai déjà 21 kills, il reste 15 personnes. Vous, comme moi, vous savez que je vais gagner ce game avec probablement 25 ou 26 kills. Personne l'a encore fait. mais vous le verrez chez personne directement. Fait exprès de tirer. Tu fais exprès de tirer avec du délai ou ça t'amuse <rire> Vous avez vu ce qu'il a fait bon. C'était un, un fight super intense et j'ai eu beaucoup de doutes sur est-ce que j'allais gagner, est-ce que j'allais perdre Qu'est-ce que... Pourquoi pour est-ce qu'il y a une voiture qui circule euh, exactement comme moi je fais mes moves hein. euh, Elle m'est passée entre les patounes Les grosses patounes à Yanou, elles l'ont sauvée les grosses patounes à elles l'ont sauvé. Les grosses patounes à Yannou. Yannou. Ah, C'est malin ça, Yanou, C'est malin. Oh, C'était bien trop malin pour lui. Yanou, Yanou, Yanou De voiture, ça. D'ailleurs, quelqu'un allongé là-dedans à tous les coups. Hé hey, frérot Jean Viande. Jean Viande, il s'appelait. <rire> Moi je m'appelle Jean Fonce. Et chaud, comment tu vois à travers les murs alors en vrai c'est un c'est un peu bizarre, je suis d'accord avec vous. Oh non je suis mort comme ça Est-ce que si je me réanime pas j'ai une chance Ça, c'est fou. En fait, je suis parti du... Non Yannou, Yannou, Yannou Oh, il était sur le bord. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué de sa part. Je mise qu'il a 5 kills. 4 ou 5. Grand maximum. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 6 il shit. Niveau 500, armand diamant... 6 kills. C'est ça qu'on aime voir les gars, c'est le beau jeu. Moi j'en avais 24. Ah Didier T'es là Oh Didier